Yona ou le chant de la mer Frédéric Couder. Frédéric Couder est un auteur qui se déplace d'abord dans le lieu où vont avoir lieu ses intrigues. Euh, et donc du coup, c'est quelqu'un qui, euh, qui a parcouru plusieurs endroits du monde. Et là, on se retrouve à Tel Aviv euh, dans une famille juive. Et le roman commence sur un tournage de cinéma qui relate la vie d'Abi qui était un militant pacifiste israélien qui animait une émission radio sur un bateau pirate, le Voice of Peace, dans les années 70. Euh, et donc, euh, il est mort, mort d'une mort tragique et du coup, euh, le, le, la radio a voulu euh, lui rendre hommage. Cette histoire de d'Abinathan est véridique, elle a inspiré le film Good Morning England. Abinathan est l'ami de Ziv, Ziv, Stein, Ziv Stein, dont on va voir la vie ensuite au fur et à mesure du roman. Ziv Stein est marié, il a deux enfants dont un fils, Raphaël, qui est parti dans un groupe rejoindre un groupe religieux islamiste et là-bas il s'est marié, a eu trois enfants, par contre il ne voit plus la famille et donc la famille Stein en est complètement déboussolée. Ziv va tout faire pour faire libérer ce fils. C'est un roman passionnant, même si euh, la, la mise en place des personnages est un peu long, lente, mais, mais par contre euh, laissez-vous happer parce que du coup du fait d'une écriture très agréable et très littéraire, on rentre dans le récit et on comprend au bout de la moitié du livre euh, comment s'imbriquent les, les, les vies de ces différents personnages. Je vous le recommande.